Bonjour les investisseurs ici Stéphane, chasseur immobilier. Comment créer sa retraite grâce à un appartement, valeur patrimoniale ou au rendement C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec un exemple chiffré et un appartement euh, que je vais vous montrer après travaux de rénovation, décoration et ameublement. Alors c'est ici un appartement euh, qui a été investi par euh, Gérard, bonjour à toi Gérard, qui habite à Marseille et qui a donc jeté son dévolu euh, à Lyon pour investir, alors clairement pour sa retraite, euh, voilà avec un apport, cet appartement est un, on va dire un, un T3, vous avez une première chambre ici, qui est initialement une chambre euh, qui est restée comme telle, sauf qu'on l'a euh, meublée avec goût et décoré voilà et puis à côté il y avait en fait un, un salon qui est resté aussi salon aucun aucun travaux que, que la, du rafraîchissement et, et j'allais dire un peu de, de retouche la seule touche de, de travaux qu'on a pu faire c'est cette, cette cloison qu'il y avait ici qui communiquait sur la cuisine que je vous montrais par ailleurs mais sinon oui quelque chose de très simple très basique donc déjà si vous êtes allergique aux travaux et eh bien il est, il est tout à fait possible de trouver des biens qui n'en nécessitent pas qui sont en très bon état et qu'il faut juste rafraîchir la cuisine dont je vous parlais qui est ici, et qui donc euh, elle aussi n'a pas bougé, si ce n'est euh, juste de l'amélioration avec du mobilier, et puis cette fameuse porte que l'on a condamnée pour obtenir, vous l'avez sans doute compris, eh bien deux, deux, deux chambres. En fait, cet appartement va se louer à deux colocataires. Le prix moyen de la chambre, 500 euros hors charge, plus ou moins selon le quartier. Ici, on est extrêmement bien placé. Le prix d'achat de cet appartement, 175 000 euros, euh, frais d'agence inclus, vous rajoutez les frais de notaire environ 14 000 euros, vous rajoutez le maison horaire environ 10 000 euros, vous rajoutez une enveloppe une travaux, euh, ameublement, budget décoratrice, euh, vous êtes aux alentours des 230 000 euros. Tout inclus, 230 000 euros. Et donc pour un rendement de euh, 1 000 euros par mois, euh, c'est un peu le, le genre d'idée que vous pouvez avoir sur Lyon. Donc c'est excellent pour une retraite. Hein, au moment où je vous parle, je vous rappelle, les prêts à Lyon ont augmenté de plus 9,8%. Euh, donc ben, objectif atteint. Déjà, l'appartement s'est quasiment remboursé, même avec les frais de notaire et les honoraires du chasseur, une fois que la hausse des prix est arrivée. Et puis ben, c'est quelque chose qui va se louer dans la durée. Vous ne pouvez pas ne pas louer un bien comme ça. Vous avez de la, la plus-value à la revente, même si ben, non des aux cassandres qui peuvent prédire une baisse avec le, le contexte, etc., moi, je fais de Paris, en tout cas, que les prix vont continuer à monter dans les grandes villes et à Lyon, parce qu'il y a beaucoup de liquidités, notamment, dans, dans le monde, qui arrive. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un budget comme 230 000 euros je, je le répète à nouveau. Et bien, on peut aussi s'éloigner à une heure de Lyon et là, trouver un immeuble de rapport, une, une maison, quelque chose avec, avec des prix beaucoup plus raisonnables, si ce genre de budget vous paraît élevé, et obtenir aussi une rentabilité élevée, puisque... Le prix moyen du mètre carré à Lyon est aujourd'hui à 4500 euros. Je pas fait le calcul pour ce bien précis. Et ça continue de grimper. Donc si vous recherchez du, du, du cash flow positif, de la rentabilité, soit il faut mettre un apport comme c'est le cas ici, soit il faut un emprunt long, soit il faut se porter sur des villes où le prix au mètre carré est beaucoup moindre, mais où la demande locative, elle, reste élevée. Voilà un peu l'idée de ce qu'on pouvait euh, dire dans cette vidéo, avec donc une prestation de ma part clé en main, trouver l'appartement, coordonner l'artisan pour les travaux, qui a quand même rafraîchi l'appartement, il y a quand même un peu de, un peu de travaux, euh, la décoratrice, jusqu'à l'agence qui met en place les premiers locataires et qui vous assure une, une gestion, Locatif sur le long terme, même si vous êtes à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, où que vous soyez, ou en Asie ou en Amérique, vous pouvez obtenir du clé en main euh, ainsi. Dernière précision importante, cet appartement acheté à 175 000 euros, il était acheté avec un locataire à l'intérieur, un étudiant euh, en médecine, et donc ce qui tire le, le prix vers le bas, est-ce qui en fait une opportunité euh, un investisseur, j'ai déjà dit, mais il peut réfléchir, hésiter, avoir peur des impayés, des dégradations de je ne sais pas quoi encore. Il faut sauter dessus, ça tire le prix vers le bas. Et non, on ne maîtrise pas la date de départ du locataire, mais ce pas, voilà, c est, c est, c est, la question, elle est vite balayée, elle est vite répondue, comme dirait l'autre, si vous décidez de vous porter sur un bien comme ceci, des biens qui sont rares dans les grandes villes, le marché est très tendu, la demande est largement supérieure à l'offre. Donc si vous commencez à réfléchir si un chasseur immobilier vous explique qu'il faut foncer, eh bien, vous risquez fortement de, de, de, de, de ne jamais pouvoir monter dans le train. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à la partager si vous voulez en savoir plus, j'écris des mails quasiment tous les jours, je vous inscrire dans, euh, le, le, via le lien qui apparaît sous cette vidéo, et je vous invite à vous abonner à la chaîne puisqu'il y aura dans cette, euh, sur cette chaîne d'autres exemples d'appartements, d'immeubles et de maisons, à Lyon et autour de Lyon, dont vous pouvez vous inspirer où que vous soyez, si vous souhaitez investir également dans des biens locatifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour les prochaines.